Vous avez essayé les shampoings solides, vous avez vu à la longue, le cuir chevelu est tout irrité, ça gratouille et les cheveux finissent par être tout abîmés. Vous vous demandez sans doute comment faire pour avoir un shampoing solide sans SCI et sans tensioactifs agressif. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment faire pour faire une recette de shampoing solide sans tonsioactif agressif et qui prenne enfin soin de vos cheveux. Ça fait partie des premières recettes que j'ai faites, pendant longtemps j'ai fait des, des shampoings solides pour moi, pour toute la famille et je me suis rendu compte tout simplement qu'au bout d'un moment j'avais les cheveux secs et surtout j'avais des démangeaisons terribles hein, au niveau du cuir chevelu et ça, ça tient à l'ingrédient principal des shampoings solides, c'est le SCI, le Sodium Coco Isotoniate alors puisque vous m'avez demandé, je me relance, donc j'ai revisité une de mes vieilles recettes, j'ai réduit vraiment au maximum la quantité de SCI et j'ai compensé par de l'argile et de la poudre de shikakai qui est une poudre lavante naturelle. Donc on va faire la recette ensemble et ensuite je vais le tester pendant plusieurs semaines et je vais vous dire ce que ça donne. Pour ma recette de shampoing solide, j'ai préparé une infusion concentrée de feuilles de romarin qui va me servir de phase aqueuse dans ma recette de shampoing. Je vais mettre du coco glucoside qui est là, qui est un tensioactif à base de, de, de coco qui est très doux. Du Cosgard, c'est le conservateur. On va mettre aussi de l'huile d'avocat, quelques gouttes d'huile essentielle de romarin et de baie Saint-Thomas. Et bien sûr euh, l'argile verte et notre euh, SCI, le fameux tensioactif Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez recevoir gratuitement mon guide. Parfumer les savons avec les huiles essentielles pour vous débarrasser définitivement des gels douche. À bientôt